Ouais il m'a entendu j'ai droit mais je pensais pas qu'il serait si précis dans, dans l'allié Il reste 10 secondes Empêchis tout nouvel accès au conteneur radioactif Plus qu'un fort. Voilà je participe à contester Il va être à gauche non Ouais il est à gauche Il reste un allié oh, une... Non pourquoi, Pourquoi il Il n'a prend... pas juste fait la douleur. Éliminez les ennemis. Temps à écouler. Oh. Conteneur non sécurisé. Échec d'Opfort.